Comment se sentir légitime en tant que coach C'est ce que nous allons voir aujourd'hui.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 et parfois vous avez du mal à vous sentir légitime on nous apprend déjà que dans une formation dans les formations que j'ai évoquées, qu'il ne faut pas faire de promesses aux athlètes et que ou aux gens qu'on accompagne et que quelqu'un qui ferait une promesse et eh bien ce serait complètement faux et ce, ce serait un arnaqueur donc forcément quand on part avec cette croyance là et vu que moi même ma toute première formation c'est de l'hypnose et qu'on nous apprend ça ben on se dit ok je peux pas faire de promesses aux gens et donc c'est difficile de se sentir légitime quand il y a un athlète ou un être humain qui a un problème qu'on voit vraiment qu'on peut l'aider d'un seul coup euh, à, à être sûr de soi quand on va euh, vendre par exemple tout ce que l'on juge à l'extérieur quest okay, dès qu'on perçoit quelqu'un dès qu'on va juger quelqu'un d'arrogant lui il est légitime c'est un imposteur ben c'est nous mêmes on est en train de juger et on ne s'autorise pas à être comme ça. Donc, là, je vous invite vraiment à lire un des de bouquins, que ce soit L'identité gagnante, L'entrepreneur gagnant ou un autre, pour pouvoir bah, euh, regarder un peu plus près ce qu'il y a dans la dépolarisation pour pouvoir vous libérer de ça, puisque aujourd'hui, c'est à plus de 500 athlètes qu'on a accompagnés à l'académie de haute performance. On a 4 médaillés olympiques. On a plus d'une cinquantaine de coachs de former à l'heure où je fais cette vidéo. Et ce qui est la grosse différence entre bah, les méthodes de préparation mentale classiques qui sont déjà super bien puisque ça met un pied à l'étrier. Moi aussi, je suis passé par là et ça met, ça permet de comprendre certaines choses. Et bien ensuite, quand on va apprendre la dépolarisation, on va avoir un process qui est clé en main permettent d'accompagner n'importe quel être humain qui a ce type de problème spécifique donc nous aujourd'hui à l'académie de haute performance et eh bien ça nous fait sourire quand enfin euh, moi personnellement ça me fait sourire quand j'entends mes mentors qui nous disaient pierre tu peux pas faire de promesses à quelqu'un puisque aujourd'hui c'est plus de 500 athlètes à qui on a fait des promesses et sur qui ça fonctionne quatre médailles olympiques une, une centaine de témoignages qui sont disponibles plus de 80 avis sur google une centaine de témoignages sur amazon donc il y a un process qu'on peut euh, apprendre qui est étape par étape, qui, est, euh, qui fait qu'à la fin de cette formation, bah, quand on voit un athlète avec ce type de blocage, c'est facile de dire « bah oui, non, mais dans deux mois, c'est fini, en fait, ce blocage-là, tu l'as plus, et tu pourras te libérer. » Aujourd'hui, on a par exemple notre, euh, notre responsable pédagogique de l'Académie de l'Haute Performance, qui est Isa, Isa Tripart, qui a à la base un diplôme universitaire et qui avait rejoint à la base l'Académie de l'Haute Performance pour des blocages qu'elle n'arrivait pas à résoudre sur elle-même. Et euh, au bout de, de, de trois mois euh, du coup, dans l'académie de performances, Performance, moi j'étais juste en train de grandir à l'époque. Elle me dit mais Pierre mais c'est pas possible, il faut vraiment que tu me formes à ta méthode. Parce que euh, bah, je vois que finalement il n'y a que euh, par rapport au diplôme universitaire, il n'y a que 15% euh, qui m'ont été enseignés euh, chez eux par rapport à tout ce que j'ai appris avec toi. Et donc euh, c'est la première que j'ai formée, du coup qui a arrêté ensuite la préparation mentale classique pour se mettre. À la dépolarisation et vu que l'entreprise l'académie de l'Haute performance a grandi bah aujourd'hui c'est la responsable pédagogique de l'académie de l'autre performance donc aujourd'hui des psychologues des préparateurs mentaux des psychiatres euh, des docteurs euh, des docteurs en médecine se sont formés à l'académie de l'autre performance se sentent profondément légitimes pour accompagner chaque athlète donc si vous voulez vraiment vous sentir légitime c'est vraiment important d'apprendre un process qui est clé en main et qui vous donnera confiance